Ah. Oh, j'ai même une nouvelle coiffure sur la tête. Mon agent, pardon. Ouais, Asso Je n'ai pas l'agent maintenant. <coughs> Donc maintenant, tu n'as plus la coco. C'est Asso Tu viens de te coiffer. Tu, tu, tu parles mon agent. Aujourd'hui, tu dis Asso Tu n'ai plus la coco. Tu pouvez prendre les rendez-vous. C'est la coco. C'est comment la coco? C'est autre. Aujourd'hui, mon agent. Je n'ai pas l'argent jamais l'argent, je suis allé plus loin. Je fais comment Quand ah, tu es encore dévié, oui. Et moi, je fais comment Si on me renvoie, ah, je fais comment je pas, te chasser. Tu en sais quoi Depuis, tu ne passes même plus saluer. C'est parce que je suis occupé ici. Tu es occupé avec qui oui. Même passer saluer. Oui, je viendrai après demain. Je ne viendrai pas saluer. Comment Pourquoi après demain je t'entends de me battre pour chercher l'argent là -bas. Ouais, tu te bats déjà, tu vends Pardon, Si tu as installé là depuis, c'est vrai que tu vends Je veux mon argent C'est la Pardon. raison pour laquelle j'ai besoin ouais. du marché les... Mon argent, je veux mon argent Aujourd'hui ou demain Demain. À quelle heure Ok Tu vas en viens, j'attends mon argent demain Je ne veux pas que ça saute dans l'après-midi 15 h je viens où tu viens Ça. Tu auras Je suis en train de... souffrir comme un enfant. d'emportes la ça que tu m'avais fait là, c'était même bien. Ça me convenait. Tu auras Les gens sont là si on en train de souffrir comme ça. Là, je ne vois pas. Là, c'est la vie est facile. Toi aussi. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé pour moi? Parce que souvent... Tu fais bouffou -bou là, tu passes c'est mon Oh, c'est parce que l'amour que je ressens pour toi, non. De toujours en vous, non. Ça évolue, ça grandit. Wow. Tu m'aimes vraiment? oui hum? Tu m'aimes? Hum. Ok. Moi aussi, je t'aime. Okay. Euh, voilà. J'ai bien pensé. Je crois que le fonds de commerce que tu demandais là, je vais te donner ça demain. Vrai, Oui, je vais te donner ça demain. Vrai, vrai, bébé. Sérieux, bébé. Très sérieux. Vrai, vrai. Demain. Hé, hey, bébé. Et demain, je vais vider <rire> mon compte. Je vais vider mon compte. Tout, tu donnes. Tout mon compte, je te donne ça. Ah, Même si bien. je vais rester seul, sans rien, sans rien manger, mais que toi, tu sois à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, là, a mon banc. Merci. Bien, chérie. Si je t'ai vu. Maybe. Oui. Je suis prête pour le deuxième rang. Hein? Ah, tu parles quoi de parler. Même s'il faut que je vienne habiter ici, on va faire tout, tout. Wow. <rire> <Oui>. <rire> Alors, on va faire ça. D'accord. On va bien faire. Qu'est-ce ah, que tu fais là On va prend prendre de l'air, fait chaud jusqu'à. Et puis là, on prend un peu d'air, hein? Tu parles de chaleur. Toi tu sors donc. Ah, tu es là, Je voulais même te voir. Là, toi Il fait trop chaud dans la maison là-bas. Assois-toi même là-bas, non. Ouais, ton blanc là aussi. Mmh. Ah yeah. oh. mmh. Comme je te disais, donc Michel, j'ai un gars. Un méga qui m'a promis 200 000, tu vois. Bon, si je cherche à te rencontrer, c'est pour, c'est me qu'on trouve. Euh, en fait, pourquoi je me donne les idées hein, Ce que peut faire avec. J'ai envie d'investir. Je veux plus rester comme ça. C'est une très bonne idée. Mais avant que je ne te propose quelque chose, qu'est-ce que toi-même tu aimerais vraiment faire parce qu'il ne faudrait pas que je te propose quelque chose et après ça ne marche pas, tu commences à dire « Oh, on t'avait très mal orienté. » Toi-même, tu comptes te faire quoi. C'est vrai qu'avant de venir te voir, j'ai réfléchi, tu vois, mais j'ai envie de faire un truc comme Mama Chocolat. Je veux m'installer là-bas. Là, tu vois, la place là, c'est une bonne place. Les gens passent. Euh... Je veux faire comme elle. C'est une bonne idée de faire dans le cafétéria. Mais là, à t'installer à côté, aller t'installer à côté de Maman Choco, vraiment, moi, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Franchement, moi, je ne suis pas d'avis avec toi. Moi, je pense que tu pouvais même aller au marché. Tu vois, au marché, là, il y a l'affluence et tout. Et les gens, ça passe quoi Ça passe. Moi, je préfère que toi, tu ailles là-bas que de t'installer là et chercher les problèmes. Franchement. Il demande Michel, qu'est-ce que la femme-là a plutôt donné pour que chaque fois que je vais faire un petit truc, tu, tu, tu viens toujours te C'est quoi Michel? C'est quoi? Je ne suis pas ta sœur. Je n'ai pas censé me soutenir Michel. De toi moi, toi tu penses que c'est une bonne idée d'aller t'installer à côté de, de, de Maman Chou? Elle me sert à quoi? Il y a les places ici à toi, là où il y a moins 5 bars, 6 bars. Personne ne demande rien à l'autre donc je vais m'installer là-bas. Moi, ouais, je ne pense pas que ça soit une bonne idée ah. Michel. Le marché est loin. Ici, là, c'est à côté. Je ne veux pas payer le transport, porter les choses, rentrer avec les choses tous les jours. Je vais m'installer là-bas, Michel. Hein? Si tu n'es pas contente, c'est ton problème. Chaque fois que je viens il faut que tu me sortes les choses qui n'ont pas de sens. Tu es ma soeur, tu n'es pas ma soeur. C'est quoi Je ne sais pas pourquoi tu es venu me demander conseil. Toi, tu avais des idées derrière la tête. Il ne fallait pas venir me voir. Et c'est la dernière fois, la prochaine fois, tu gères tes problèmes, soeur, tu gères tes conseils pour toi, là-bas. C'est la dernière fois. En tout cas, moi je parle. Ça t'engage là-bas, c'est pour toi. Moi, je ne suis pas moi-dedans. Dis donc, je n'ai jamais vu un enfant déçu comme Akamba. Tous les jours, on te conseille, on te parle, tu ne comprends pas. Va chercher les problèmes, ça t'engage. Merde. Maman Choco! Ouais, papi! Ma Bonjour, maman! Tu es là? Je suis là. Merci! Mais, c'est dur! hein. seulement! Tu es belle aujourd'hui, Magnacca! Ouais, hey. maman, merci! Je vais faire comment? <rire> merci. Ok, maman, merci beaucoup! Ok, bon marché! Hein? Merci, merci à toi! Il est pas Une femme qui est en avec son mari.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 Yeah, come on.